on est vraiment dans un monde... Euh... C'est euh, T'as vu, ça glisse mieux qu'avant. On fait rond des comparaisons nulles. Ah oui, putain, oui. C'est vachement c'est dangereux. C'est vachement bon, Moi, je suis le... Toi, t'es le papa, moi, je suis l'enfant. Ouais. Vous êtes 2800 abonnés à me suivre sur YouTube. Merci beaucoup. Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va dire que j'ai fait un achat absolument pas raisonné, absolument pas rationnel, mais je l'ai fait. Je me suis offert l'iPhone 11 Pro. Je ne suis pas le premier à en parler, je serai certainement pas le dernier non plus, mais je vais essayer de ne pas reproduire, copier-coller ce que font la plupart des youtubeurs. Je vais vous parler de ce téléphone, ça va pas être un test. Je vais vraiment aborder certains sujets, certains aspects de cet iPhone qui m'ont beaucoup plu, et tout ça sous une forme un peu décontractée. Hein on va pas faire quelque chose de très solennel on va essayer de rester assez accessible et je vais tout simplement vous dire ce que je pense de cet iPhone 11 Pro, c'est parti bon alors d'abord vous l'avez remarqué je vous montre la boîte mais je vous montre pas le téléphone un peu bizarre, tout simplement je sais pas si vous l'avez remarqué mais c'est lui qui est en train de me filmer il me filme grâce à l'aspect qui a pour moi été la meilleure nouveauté sur cet iPhone et on commence par là la photographie et également la vidéo je le précise du coup je suis bien filmé avec l'iPhone en 4K 60 images par seconde avec l'optique ultra grand angle. La prise de son c'est pareil on est également ou en tout cas je suis également enregistré grâce au micro de l'iPhone donc ça vous permet de juger un petit peu, brancher un casque pour voir vraiment ce que ça donne. La photographie vous l'avez peut-être remarqué si vous avez regardé la keynote d'Apple mais ça a été le plus gros morceau je crois que on n'a jamais autant parlé de photographie lors d'une keynote présentant les nouveaux iPhones. Certains diront qu'Apple avait du retard dans ce domaine et qu'ils ont tenté de le rattraper peut-être mais en tout cas les nouveautés sont présentes et on les oublie pas puisqu'on vous ces trois objectifs à l'arrière du nouvel iphone actuellement je me filme avec l'optique grand angle un peu typé fisheye vous le voyez certainement les contours sont un peu déformés ça donne un effet il y a également la focale standard présente sur tous les iPhones avec un cadre beaucoup plus réduit celui-ci bon là vous voyez c'est beaucoup plus voilà vous avez compris <rire> c'est pas le plus adapté en tout cas pas pour faire des podcasts un peu comme j'ai l'habitude de le faire Bon et puis vous avez euh, voilà euh, la focale deux fois la focale x2 en zoom optique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de déperdition de qualité et ça augmente. Ça permet de zoomer en x2. Bon, vous voyez que, à part voir peut-être euh, mes imperfections, c'est pas top. Enfin, c'est normal. En tout cas, dans le cadre, encore une fois, d'une vidéo filmée dans sa chambre, c'est pas top. Je... ça y est, là, je suis au milieu. Ouh! c'est génial. Bon, du coup, on revient comme ça, c'est quand même plus confortable. Et maintenant, on va vraiment parler des nouveautés. Les nouveautés également au niveau de la photographie, c'est l'arrivée du mode nuit avec le système des poses longues. Je vous explique. Vous vous présentez pour prendre une photo, vous essayez de bouger le moins possible, vous lancez la photo, et tout simplement, l'obturateur, pour la fois, un peu de connaissance en photo, mais l'obturateur va rester ouvert un certain nombre de secondes, et du coup, va faire entrer un maximum de lumière sur le capteur. Et oui, donc, tout simplement, Apple n'a rien inventé, mais Apple souvent reprend des technologies mais en mieux et là il faut dire c'est assez pratique assez sympa et le résultat est plutôt bluffant l'application photo a également été revue on a la possibilité d'accéder à pas mal de réglages directement dans l'application j'en parlais tout à l'heure la pause longue vous pouvez modifier le curseur si vous voulez deux secondes dix secondes voilà pour capter plus ou moins de la lumière et du coup avoir une photo plus ou moins lumineuse pour bon, cette fonctionnalité est totalement désactivable hein, pas de souci c'est à peu près tout au niveau photo en tout cas pas de modification hardware au niveau de la focale standard et de la focale fois deux et dans les usages hein, ça se révèle par contre être très bien vraiment on a l'impression d'avoir un couteau suisse ultra grand angle grand angle euh, focal deux fois bref on a de quoi s'amuser jusqu'au point où moi même je me dis est ce que je me séparerais pas de mon appareil photo qui est quand même assez encombrant assez lourd pour le remplacer par l'iphone sachez que j'y réfléchis sachez également que la stabilisation a une fois de plus été revue sur cet iphone et elle est vraiment super performante ça donne la possibilité de faire de superbes photos et de très très bonnes vidéos grâce à cette stabilisation donc si vous voulez un iphone excellent en photographie et également en vidéo car n'oublions pas il filme quand même en 4k 60 fps imaginez avec cet ultra grand angle on est presque sur une gopro certes absolument pas aussi résistante qu'une gopro mais quand même on est quand même sur des très très grosses caractéristiques et c'est pas pour rien que beaucoup de réalisateurs de films n'hésitent plus à utiliser des iPhones. Dans leur production. Je ne vous ai pas parlé également de la caméra frontale et là aussi elle filme cette fois-ci en 4K 60 fps donc autant vous dire qu'il y a une vraie amélioration en plus avec la stabilisation autant dire que pour les vlogs ça peut être vraiment l'atout majeur. On est encore plus grand angle par rapport au modèle précédent par rapport à l'iPhone XS donc c'est que du bonheur bon à part cet aspect photo quelles sont les autres nouveautés et la plupart du temps les gens se demandent oui alors c'est quoi la différence de l'ancien iPhone donc de l'iPhone XS par rapport au nouveau qui vient de sortir ça c'est la question qui tombe à chaque fois bah, l'une des principales également nouveautés en plus de la photographie c'est très clairement l'autonomie, Oubliez les iPhones pas endurants ou en tout cas moins endurants que la concurrence, bon il est difficile pour moi hein, de tester l'autonomie autrement que par mes usages personnels et professionnels mais bon voilà ce sont des usages qui me sont propres, chacun utilise son téléphone de différentes façons donc l'autonomie n'est pas perçue de la même manière par chacun d'entre nous moi j'ai tout simplement constaté que l'autonomie tenait mieux dans la journée dans le sens où je pouvais en faire encore plus habituellement dans une journée classique j'avais l'habitude d'arriver à la maison et d'avoir entre 45 et 35 de batterie vers 17h 18h et là il m'arrive très régulièrement de rentrer chez moi et d'être à plus de 60% pourtant j'utilise l'iPhone bon certes pas pour des usages vidéo Là, je sais que ça va consommer énormément la photo également. Mais voilà, pour les usages que j'en fais, habituellement, je rentrais, j'avais 35% de batterie. Aujourd'hui, j'en ai plus de 60. Et c'est vraiment moi qui le dis. Les numériques, site Internet, connu pour faire beaucoup de tests d'appareils high-tech, l'a aussi relevé. L'autonomie est très bonne sur cet iPhone. Exactement comme l'annonçait Apple. Oubliez donc l'iPhone qui a une autonomie très médiocre. Aujourd'hui, l'iPhone est un des meilleurs dans ce domaine. Et ensuite, on va terminer par l'aspect design qui a beaucoup été chahuté de la part des haters. Thank <laughs> you faut que j'arrête de faire des accents nuls comme ça qui ont critiqué le triple module photo en disant que c'était des plaques et tout ça hein, pour faire chauffer des, des casseroles tout ça bon bref c'était drôle on va dire entre guillemets quand on l'a vu une fois les deux fois trois fois grand max bon maintenant quand on le voit tout le temps ça fait chier hein, hein. moi j'ai un avis là dessus bon déjà je vois pas comment on aurait pu faire plus beau N'interprétez pas mal ce que j'ai dit je veux pas dire que c'est beau mais je vois pas comment on aurait pu faire ça moins moche S'il faut les aligner comme fait samsung bon pas forcément plus beau s'il faut les mettre à l'horizontale un peu à l'image de ce qu'on faisait sur l'iPhone 7 mais en rajoutant un troisième module à l'horizontale off le 7 plus enfin, quand même voir le 8 plus donc finalement c'est pas si moche en plus de ça il faut quand même le souligner les optiques ressortent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins du boîtier euh, que euh, sur l'iPhone XS et XS Max. Tout simplement pourquoi Parce que la course à la finesse, la course à la légèreté chez Apple, c'est terminé. On l'avait déjà plus ou moins remarqué, parce que lors des keynotes, ils annonçaient plus des super finesses, des super légèretés au niveau des iPhones. Donc, il faut bien que ça serve un petit peu, au sens où on rattrape un petit peu, protubérance qu'il pouvait y avoir sur les modèles précédents. Au niveau des optiques comme je disais donc l'iphone est d'un millimètre à peu près plus épais que le précédent mais il est également un peu plus lourd d'à peine 10 grammes donc ça n'a pas changé les choses mais bon c'est vrai que souvent certaines personnes l'ont pris en main et ont dit ah oui c'est vrai qu'on voit un petit peu la différence donc voilà pour terminer sur le design vous l'avez peut-être remarqué la pomme n'a jamais été aussi centrée sur l'iphone actuellement elle était un petit peu sur la partie haute de l'iphone cette fois ci elle est beaucoup plus centrée. je crois que c'est le premier iphone hein, où on retrouve la pomme au milieu comme ça bon je pense que c'est un détail facultatif mais un détail intéressant quand même de design surtout que également vous aviez peut-être l'habitude de voir en dessous certaines normes certaines petites inscriptions qui étaient notées où ça vous disait justement que euh, le produit respectait les normes CE il y avait une petite poubelle barrée comme quoi il fallait pas le jeter à la poubelle bref ces indications ont été réduites et sont encore moins visibles et ça rend cette colorie vert nuit absolument magnifique c'est pour ça que j'ai pas hésité à prendre cette nouvelle enfin ce nouveau coloris et parce que c'est un coloris pas une coloris. Bref. En tout cas voilà, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo mais tout ça pour dire que je suis très satisfait de cet iPhone. Bien évidemment j'aurais pu donner des points négatifs mais je me rends compte au fur et à mesure du temps que même si on essaye d'être objectif la plupart du temps quand on donne des points positifs et négatifs, il faut forcément qu'on soit un petit peu subjectif parce que c'est pas possible aujourd'hui très clairement de donner des points négatifs à cet iPhone en étant objectif. Soit on aime cet iPhone, soit on ne l'aime pas soit on a besoin de ses fonctionnalités, soit on a pas besoin l'avantage avec cet iphone c'est que tout ce qu'il fait il le fait bien c'est pour ça que pour cet iphone je ne donnerai pas de points négatifs tout simplement parce que les points que j'ai abordés juste avant c'est pas pour moi des points positifs c'est tout simplement des points que j'ai aimés. mettons parfois un peu de côté l'aspect positif l'aspect négatif arrêtons de ranger nos arguments dans des cases et profitons des différents appareils numériques que nous possédons Aimez vos produits aimez les utiliser faites vous plaisir finalement c'est ce qui compte et puis de toute façon si vous voulez des points positifs et négatifs il y en a plein d'autres sur YouTube font de très bonnes vidéos et certainement beaucoup, beaucoup mieux que moi. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser directement en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. On se retrouve pourquoi pas sur Instagram, mais également sur le site lié à l'actualité d'Apple, le site applenewsfrance.fr. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, Ciao